Allô, moi je m'appelle Daniel. Euh, ça fait 7 ans que je travaille de la compagnie de du métal C'est une petite famille ici, on est bien. Puis, euh, je pense qu'à quelque part, on s'organise, qu'on est bien. On est une gang de chums, donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, je vais rencontrer ton arrière pour essayer de... D'évoluer, puis, puis pour la compagnie, l'entreprise libérée, je trouve que c'est une belle, une belle chose qu'on apprend plus. On travaille pour nous, hein. On travaille plus pour le patron. Ça, c'est quelque chose, ça. Quand on vient chercher notre salaire, puis on est fiers de l'avoir fait parce que c'est nos clients, c'est les autres qui nous donnent notre argent. Ça fait qu'on est bien content de les servir, pour on met tout euh, mieux qu'on peut, avec la connaissance qu'on a. Puis Quand on ne le sait pas, bon, on va voir un autre collègue fois, qui peut nous apprendre, il peut nous montrer. Pis, euh, non, c'est le fun. On est une belle famille. Ça, c'est bien, bien J'ai travaillé dans plusieurs compagnies Puis euh, c'est la première fois que je vois une, une entreprise tellement friendly ensemble là, que c'est le fun. C'est bien le fun. Et on tient à ça beaucoup. Euh, merci. Daniel, ce matin, vous avez participé au kick off Oui. Vous l'avez même animé. Oui. Euh, c'est habituel maintenant que ce soit plus, il euh, n'y a pas un directeur qui anime ça, que ce soit vous On peut dire que, euh... que ça fait, c'est jusqu'à notre tour. À ma tête, c'est passe à donner, c'est à moi, mais ouais. c'est chacun notre tour. Celui qui veut prendre la parole, c'est lui qui le prend. Euh, ça doit faire à peu près, euh, je dirais, à peu près deux mois là que c'est nous qui animons ça. Au début, c'était notre euh, Pierre qui animait, puis là, il nous a laissé plus de corps. Euh, Aujourd'hui c'est plus l'autre qui l'allume, donc, anime, donc plus, on a plus d'intérêt, on dirait. C'est plus, euh, c'est pas comme c'était avant. L'intérêt n'est pas la même. Okay. mieux. Quel est le premier avantage que vous voyez au management que vous mettez en place depuis plusieurs mois maintenant C'est quoi le premier avantage qui vous vient à l'esprit L'avantage, ben c'est certain que c'est de, a plus de communication que nous autres. Euh, le, le, le, le, le CD, je pense que c'est la, la chose qui ressort le plus. Entre entre nous autres, okay. c'est ça, je pense qu'il ressort le plus.